Avec e-process, l'idée c'est que nos clients soient autonomes, qu'on les aide à être autonomes, qu'ils n'aient pas peur de paramétrer eux-mêmes leur processus pour gagner en autonomie, en performance et en, euh, et en, en temps de réalisation. de workflow, un moteur de workflow pour les workflows complexes, Orchid, et un moteur de workflow pour les processus simples qui est e process Les processus simples, c'est des processus linéaires, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'étape en étape et on n'a pas le choix de passer par toutes les étapes. Ça correspond à énormément de processus de validation au sein d'une entreprise, donc c'était le cas dans une mutuelle. La mise en place de e-process a permis de rationaliser, de réceptionner l'ensemble des demandes d'aide au même endroit, et de permettre aux gestionnaires de mieux gérer euh, toute leur quantité de travail et de mieux la prioriser. Un processus complexe, c'est un processus qui va nécessiter d'avoir de l'information supplémentaire, donc par exemple un montant, et selon le montant, on va dire on va aller au valideur 1 ou on va aller au valideur 2. Et donc ça, cette partie-là, c'est plutôt réalisé avec Orchid. entreprises partent euh, pour commencer des processus sur des processus complexes car ils estiment que ça a une plus forte valeur ajoutée. Or c'est un peu dommage, enfin, c'est ce que nous on a estimé et donc on s'est dit qu'on allait faire une solution e-process pour gagner en performance sur ces processus simples afin que les utilisateurs aient un résultat euh, rapide sous les yeux, qu'ils puissent prendre en main rapidement la solution. Une fois qu'ils ont ça en main, et bien, ils vont pouvoir passer sur la mise en place de leur processus complexe via Orchid. Oh. On a choisi de masquer la complexité de toute l'intelligence de la solution, enfin, l'intelligence technique de la solution, parce que justement pour éviter de faire peur aux utilisateurs. Notre but, c'est bien que ce soit nos clients qui paramètrent eux-mêmes leur processus, puisque c'est eux qui ont la connaissance métier. Avec e-process, l'idée c'est que nos clients soient autonomes, qu'on les aide à être autonomes, qu'ils n'aient pas peur de paramétrer eux-mêmes leur processus pour gagner en autonomie, en performance et en, euh, et en, en temps de réalisation. Il y a évidemment la phase d'analyse avant, qu'il ne faut quand même pas euh, oublier. La mise en place c'est d'à peu près une heure euh, et ensuite il y a euh, peut-être 30 minutes de test euh, pour s'assurer que tout va bien et que ce qu'on paramétré convient à tous. Notre solution e-process est vendue euh, en SaaS euh, et en un-premise, mais en, en SaaS il y a un vrai gain. Parce que la facturation ne se fait pas au nombre d'utilisateurs, au nombre d'utilisateurs en lecture seule, au nombre de gestionnaires. Euh, la tarification et le process, elle se fait selon le nombre d'enveloppes créées.